Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bonjour Vous me connaissez ou vous ne me connaissez peut-être pas Je me présente, faute Soko Je fais cette vidéo car je suis absolument très énervé hein? Mais à un point, vous ne pouvez pas l'imaginer Je sais, vous avez tous lu le titre Donc vous savez de quoi je vais vous parler tout de suite Je vais vous parler bien sûr de la Coupe d'Afrique Et du scandale qui a eu lieu hier Pendant le match entre la Tunisie et le Mali On ne va pas se mentir ce qui s'est passé pendant ce match, ouais, c'est un truc de malade. L'arbitre, il a complètement pété un câble. Le mec, le match n'est pas terminé. Il regarde sa montre. Il dit que lui, c'est terminé. Il commence à siffler. On lui dit, regarde l'écran. C'est pas encore terminé. Il veut rien savoir. Il siffle la fin du match. Après, non, finalement, il continue le match. Ensuite, il siffle la fin du match trois minutes plus tard alors qu'il est censé rester encore du temps de jeu et de, du temps additionnel. Mais non, il a décidé de renvoyer tous les joueurs au vestiaire. 30 minutes après, il se rend compte de son erreur et il demande aux joueurs de revenir sur le terrain. Bien sûr, les deux équipes ont refusé. Mais ce, que je, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est la réaction de tout le monde sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez pu voir sur Twitter, sur YouTube, des gens qui se sont emparés euh, des réseaux sociaux pour déverser toute leur haine envers l'Afrique. Et on a pu voir que Samuel tout avait raison. Oui, ce sont les propres Africains qui veulent détruire l'Afrique, détruire la canne, bien sûr. Ben oui, parce que là, qu'est-ce qu'on a entendu hier Voilà, euh, regardez, c'est une honte. Regardez, voilà, c'est l'organisation. Voilà, regardez comment c'est. Voilà l'arbitre. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Ah, c'est ça la canne. Ah, vive la canne. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. On a entendu toutes ces inepties. Hein Est-ce qu'on vous entend quand il y a des dingueries qui se passent en Europe Vous savez qu'en France, ici, à chaque match de Ligue 1, je dis bien à chaque match de Ligue 1, le, le public envahit le terrain. Hein vous savez que Lionel Messi, quand il est parti jouer à Marseille, il y a quelqu'un du public qui est descendu et qui, et qui est venu, qui a touché Lionel Messi. Qui parle de l'organisation et de la sécurité Hein Quand Diego Maradona, il a mis sa main là, et que tout le monde a dit c'est la main de Dieu. Et quand Thierry Henry, il a mis sa main et on a dit c'est la honte. Arrêtez de déguiser votre racisme. Dites les choses clairement. Voilà, vous ne voulez pas qu'il y, qu y ait une Coupe d'Afrique. Vous, vous, vous voulez euh, euh, que les joueurs jouent euh, dans des conditions euh, européennes pour vous. Vous ne voulez pas euh, voir les Africains évoluer. Dites-le Parce que les gars, la Coupe d'Afrique, ça ne date pas d'hier. Hein. Je suis désolé, c'est une compétition qui a plus de 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que vous me racontez là On en a vu des belles Coupes d'Afrique. On en a vu des, des, des Coupes d'Afrique pourries. On a vu des coupes du monde absolument magnifiques. On a vu des coupes du monde absolument pourries. Mais personne ne parle. Mais quand c'est l'Afrique, on dit tout. Vous savez qu'en Italie, la Juventus s'est fait rétrograder en div 2 parce qu'ils ont fait de la tricherie et de la corruption. Qui a parlé de l'organisation de l'Italie, de la Serie A Oh là là, les Italiens, qui a parlé de ça Hein Personne La remontada, là, l'arbitre. Aujourd'hui, quand un Parisien dit « Oui, l'arbitre, on s'est fait voler quand même sur la remontada, on dit « Oh, tais-toi, c'est si hein, bla blablabla, voilà, l'arbitre, oui, c'est vrai, il a fait des erreurs, mais bon, c'est quand même la Ligue des Champions. » On en a vu des scandales en Ligue des Champions. Et bien sûr France, Coupe du Monde 98. Est-ce que la France doit passer Comment se fait-il que la France n'a la France pas les points adéquats pour passer, mais elle passe quand même hein? Est-ce qu'on a critiqué, on a dit corruption, on a dit je ne sais pas quoi Là, on a vu des enquêtes par rapport hein, à, à la victoire de, de, de, de, de, de, de, de, de la Ligue des champions de Marseille. On parle de corruption, nanani, nanana. Qui, qui est là en train de dire que, ouais, voilà, en Europe, c'est des tricheurs, ils ne savent pas organiser, blablabla qui, qui, qui est là en train de critiquer Non, vous êtes là, vous consommez, vous voyez les tricheries. « Oh, mais voilà, là, il est nul, ah, c'est pas bien. Le terrain, oh là là Mais les gars, quand on joue, euh, euh, par exemple, quand les, les Anglais ils jouent la Coupe d'Angleterre, des fois, ils se retrouvent sur des terrains pourris. Qui parle de euh, « Ouais, le terrain, c'est pas normal, voilà, blablabla. » Fermez vos bouches. Hein vous aimez vous moquer de l'Afrique. C'est tout. Voilà. Des, des propres Africains qui sont là en train de dire, voilà, bon, maintenant, euh, dans les prochaines cannes, on n'en voit plus nos stars. Mais quand ces stars-là ne veulent pas jouer pour votre pays, ouais, tu ne veux pas représenter le maillot, blablabla. Bla bla. Non, mais les gars, commencez à vous concentrer. Là, je suis très énervé. Oui, l'arbitre, il a fait n'importe quoi, mais les arbitres qui font n'importe quoi, il y en a dans n'importe quel organisation dans n'importe quel club, dans n'importe quel, enfin quel club, dans n'importe quel match. Dans tous les continents, il y, y a des arbitres qui sont nuls à chier. Ce pas parce que l'arbitre qui est nul à chier, c'est un Africain, que vous pouvez dire que, ouais, toute l'organisation, toute l'Afrique, blablabla, calmez-vous, ne hein. commencez pas à tout mélanger. Hein. Et puis si on rentre dans les détails, oui, toute l'Afrique, toute l'Afrique, blablabla, bla. Qui est-ce qui, qui bénéficie de la misère de l'Afrique hein Pourquoi la FIFA ne fait pas en sorte que les terrains soient bien Pourquoi la FIFA autorise que les clubs occidentaux viennent chercher les talents africains, mais ne font pas en sorte que les Africains, là où ils jouent, ce soit des terrains décents Hein Oui, les présidents, ils foutent rien mais les présidents, ils ont d'autres chats à fouetter. Les pays africains, ils ont d'autres chats à fouetter. Bien sûr, on aime le foot. On est, on est content quand il y a la compétition. Mais la personne les laisse rentrer, là. Hein? Donc, commencez à vous à à vous à vous concentrer, là. Consommez, et puis vous vous taisez. Là, on vous offre du football. Si vous n'êtes pas content, regardez vos matchs de Ligue 1 et de, et de Première Ligue. Et arrêtez de pleurer, là. Va regarder un autre match. Hein si tu pas content de cette coupe d'Afrique, va regarder un autre match. Parce que là, hein, oui, l'arbitre il est nul, je me répète. Mais deuxièmement, vous savez ce que vous avez fait Vous avez gaspillé la victoire du Mali. Ça, je ne vous pardonnerai jamais. Oui, il y a un scandale. Oui, mais on vous a, on, on vous a entendu parler de, de, de, de la FIFA Arab quand l'Algérie a passé 20 minutes de temps addi additionnel Hein? On vous a entendu? Quand euh, le joueur algérien il s'est fait virer parce qu'il a, il a, il, il a gagné, on vous a entendu? Mais non, quand c'est l'Afrique, il y a tout le monde, tous en cœur, allez, on frappe sur l'Afrique, voilà, c'est comme ça que ça va avancer, ouais, blablabla bla bla. commencez à vous concentrer, ça m'énerve, ça m'énerve, hein?